Je savais qu'elle viendrait un jour, qu'elle voudrait ce pouvoir pour elle-même. Au lieu de cela, elle a commis l'impensable. Là, elle va s'en prendre à tout le monde. Elle veut terminer ce qu'elle a commencé. tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth seront dans sa ligne de mire. Ta venue notre fin. Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour parler et eh bien de cette cinématique qui, euh, ma foi, est, est fort intéressante. Il y a de très bonnes choses dans cette cinématique. Globalement, je vais vous dire ce que j'en pense. Je la trouve vraiment pas mal. Elle illustre des choses intéressantes. Elle fait une bonne transition entre BFA et la cinématique on va dire d'intro de, de Shadowlands, puisqu'elle se passe bien sûr comme vous l'avez vu juste après la cinématique euh, d'intro de Shadowlands, donc CGI puis plus, plus celle-ci, et au final elle introduit de bonnes choses, ayant eu l'occasion, ayant eu la chance de jouer à la bêta, elle introduit à pas mal d'éléments importants aussi pour la bêta et le pré et autres. Par contre, malheureusement, eh bien, il va falloir parler de certaines choses, puisqu'on va commencer donc décrypter image par image, euh, avec, et eh bien, le départ. Alors évidemment, et eh bien, Wrath euh, of the Rage King, tout ça, tout ça, nous a ravis, nous a donné de belles choses et on va commencer par... Euh, en fait, quasiment tout ce qui va pas dans la cinématique est là, en fait, quasiment, euh, dans, dans ses premiers plans puisque, tout d'abord, déjà, Akerus flotte. Akerus, hein, je, je le rappelle, est la, la Nécropole, enfin, le, la Nécropole, ou tout simplement, euh, l'Ebon Blade, donc euh, la Lame d'Ébène, les Cheveilles de la Mort, et qui ont dit fuck au Roi Lich, et eh bien euh, se regroupent, s'entraînent, etc. Alors, en petit rappel, hein, petit rappel, ça n'a jamais été Redcon, ça, hein, même euh, par Wotelka. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que les Nécropoles volent Vous n'êtes peut-être jamais posé la question. Bah, c'est répondu dans Warcraft 3, dans le manuel de Warcraft 3, c'est la magie du Roi Lich. <rire> Donc voilà Donc on, on, ce qu'on va dire tout simplement c'est que Northrend est une euh, zone à faible gravité, hein, très probablement, et comme c'est une zone à faible gravité, eh bien il euh, y a des cités qui s'envolent, hein wink wink Donc, euh, vidéo sur Wotelka, ça, tout ça, Donc bon, après, les Blades, euh, on pourrait très bien revenir à Wotelka, pourquoi du coup déjà à l'époque la Nécropole s'envolait, sur le papier c'est le Roi Lich qui fait qu'elle s'envole, on aurait pu imaginer que les Blades fait sa, propre, euh, fait sa propre sauce, arrive à la faire soulever, tout ça, tout ça, ok ok euh, sauf que là le Roi Lich vient, vient de détruire vient d'être détruit on pourrait même se poser la question est-ce que les Chevaliers de la Mort ont encore leur pouvoir sans Roi Lich plus de pouvoir même si le Roi Lich est encore présent il y a une partie de leur pouvoir etc à la base les Chevaliers de la Mort s'ils ont leur pouvoir c'est grâce au Roi Lich qui transmet une partie de son pouvoir et autres donc c'est un petit peu le bordel mais bon à la limite ok akirus flotte pas de problème alors là on voit donc deux Chevaliers de la Mort qui escortent notre ami Bolvar là c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de choses à dire, commençons tout simplement, qui sont ces chevets de la mort Si vous avez suivi la vidéo sur, euh, sur les chevets de la mort, si vous avez suivi la vidéo aussi sur Arthas et euh, potentiellement le futur, de, de, le futur du, du fléau, vous connaissez, on a fait la campagne de Légion avec Evanescent, et vous connaissez du coup ces deux personnages-là, vous avez Nazgrim à gauche et Whitemane à droite, qui font partie des deux cavaliers du fan euh, Pardon, de l'apocalypse euh, de... Euh, bonnes Blade donc de la Lame d'Ebène. Si vous avez vu euh, les vidéos vous savez à peu près qu'il y a eu des petits soucis c'est à dire qu'au départ les Blade les Cheveux de la Mort sont censés être indépendants et, et ne reconnaissent plus le Roi Lich et pendant la campagne de Légion en fait on se rend compte que petit à petit Bolvar il commence à reprendre la main mise sur les bonnes Blade sur la Lame d'Ebène et que finalement il va même pendant la campagne de Légion contre, Légion, contre la Légion, il va relever les Cheveux de la Mort. C'est deux là en font partie. Par exemple, Darion est, est le chef des 4 quatre, des quatre cavaliers. Darion, lui, a été relevé par Arthas. Donc, Darion n'a pas spécialement de grief à l'égard de Bolvar. Mais, en fait, eh bien, pendant la campagne, on va relever 3 chevaliers de la mort. Nasgrim, que vous voyez ici, l'orque. Whiteman, que vous voyez ici, humaine. Et Thoras Trollbane, Thoras... Euh, Thoras Trollmort, le roi de Stromgarde. Humain. Il y a un petit souci, en fait. Il y a un petit souci. Si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous savez que quand on relève quelqu'un, on utilise de la nécromancie pour, re, pour ramener euh, un mort à la vie, ce qui crée un mort vivant, son âme est damnée, tout ça, tout ça. Euh, rappel, cette extension tourne autour de Sylvanas. Quel est le principe de Sylvanas elle, est, elle a été vivante, elle a été tuée, elle a été relevée. Depuis, eh bien, euh, elle a mal vécu sa mort, très très mal vécu sa mort, et elle a avoué une haine infinie à l'égard des deux responsables qui euh, l'ont relevée, à savoir Arthas, qui a directement relevé, et le roi Lich, Nerzhul de l'époque. Évidemment, euh, on sait que maintenant le geôlier est un des euh, créateurs du roi Lich, tout ça, tout ça, donc probablement que cette haine est aussi vouée à l'égard du geôlier, on n'en sait rien, on verra avec Shadowlands. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a la haine envers celui qui l'a relevé. À Légion, donc petit rappel quand même, Nazgrim <rire> Pourquoi Nazgrim et Whitemane obéissent au, à Bolvar Pourquoi ils continuent de servir Bolvar Je rappelle que maintenant qu'il n'y a plus de roi Lich, ils sont libérés de son contrôle. Alors soit ils se déchaînent comme on nous l'a toujours dit à Wotelka Mais bon là souvent c'est plutôt dit pour les, les, les, les morts-vivants décérébrés Mais dans tous les cas Même s'ils ne sont pas décérébrés Et qu'ils continuent d'avoir leur propre libre-arbitre Un petit peu l'image des réprouvés Bah en fait euh, White Man elle devrait lui enfoncer un pied dans, un pieu dans le cœur en fait Genre il... <rire> à quel moment Mais personne ne se pose la question Personne ne, le, sa, ne se la posera Pourquoi ils obéissent à Bolvar Pourquoi ils l'aident Enfin, Et surtout que le pire c'est qu'à Légion ils ont essayé d'expliquer que Whiteman, qui a toujours traqué, qui a toujours détesté les morts-vivants, l'a ramené en tant que mort-vivant, ça lui a changé sa manière de penser, elle est devenue extrêmement sadique, extrêmement... Euh, enfin voilà, extrêmement sadique. Et du coup, on, on a un petit peu pioché dans le caractère de Sylvanas. En mode, oui, euh, effectivement, Sylvanas, euh, ça, la mort l'a traumatisé, l'a transformé encore plus en, en connasse. Elle était déjà un peu connasse de son vivant, mais alors en mort, c'est encore pire. White Man, on sait que c'était une connasse de son vivant, vous l'avez affronté d'ailleurs, elle a plus un Cara design propre et ils n'ont toujours pas refait le modèle, c'est dégueulasse, hein. je vous laisse aller voir, vous tapez Sally White Man, Ebon Blade Project, allez voir, Sylvanart. fan art, ça, ça c'est vraiment un truc pour pouvoir faire White Man un chevalier de la mort crédible, parce que là on ne hein. dire pas, sauf si vous connaissez le perso, vous ne vous la reconnaissez pas White Man, tous ces signes distinctifs ne sont pas là, donc White Man, on essaye de la sylvanaciser à Légion, j'ai envie de dire, bah ouais, mais dans ce cas, elle doit, elle doit traquer et tuer son, son, celui qui l'a relevé, son nécromancien, quoi. Donc bon. Euh, Nazgrim, parlons un peu de Nazgrim. Nazgrim, on le rappelle, c'était un pro-garoche, un orc qui a servi Garoche jusqu'à son dernier souffle et qui est mort lors du siège d'Orgrimmar à la fin de Mist of Pandaria. Nazgrim, c'est un pro-horde anti-alliance. C'est vraiment, dans le bivactionnisme, c'est l'orc anti-alliance pure. Les humains, c'est il faut faites les quêtes de mop etc. Ils détestent littéralement les humains. Ils veulent tous les buter, ils veulent les tuer, etc. Dans le... Le bon gros orc euh, random, quoi. Et en plus de ça, Nazgrim, quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois Rappelez-vous, c'est dans les quêtes. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est les Grisen. Grizzly Hills, c'est dans les quêtes de Wotelka. Of the King, pour la première fois. Et à cette époque, rappelez-vous comment on parle du roi Lich, hein, C'est la grande menace, il faut le tuer, il faut le tuer, il faut blablabla, bla bla bla bla bla bla bla, il faut le détruire pour le bien de la horde, pour le bien de machin, etc. Nazgrim ne fait pas exception à ce moment-là. Hein. C'est pour le bien de la horde, il faut tuer machin, etc. Et là, le type, il vient d'avoir son libre arbitre avec la mort du roi Lich, et il est en mode « Ouais, pas de soucis, euh, mon, mon patron est un humain. » Et le roi Lich, en plus. <rire> Tout ce qui définit le personnage, bah les couilles, quoi. C'est extraordinaire. Et pourtant, dans les 4 cavaliers, il y en a deux autres qui auraient été beaucoup plus légitimes, sachant que ces deux personnages-là sont les représentants de la Horde et de l'Alliance. Nasgrim, du coup, sera le chouet de la mort qui sera présent en Grimard pendant le pré-patch, et peut-être pendant le début de Shadowlands, sachant que Whitemane, elle, sera le représentant de l'Alliance. Ce qui est génial, c'est que t'as Nasgrim qui s'est battu contre la horde présente actuellement, hein, je veux dire ça a été quand même le grand, euh, c'était le pro-garoche anti-tral euh, à ce moment-là et Whitemane elle, elle faisait partie de la Croisade d'Ecarla quasiment, quasiment toute sa vie, euh, donc l'alliance bon, elle connaît pas trop trop bien quoi, hein, c'est plutôt des lords erronés qu'elle connaît elle donc. et ils vont être accueillis à bras ouverts, euh, des grandes fleurs, euh, félicitations quoi. Alors que tu as deux autres personnages beaucoup plus légitimes à ces postes là et qui eux pour le coup connaissent Bolvar. Ça aurait été intéressant de faire en sorte que ces deux personnages là soient potentiellement des antagonistes dans le pré-patch et soient opposés. Donc j'espère qu'il y aura des explications pour comprendre pourquoi ils aident toujours Bolvar. Et le oui mais on est un peu perdu, non non ça passe pas, hein. Sylvana a été perdue hein, directement, elle est partie euh, en vrille. Hein. Donc euh, faut, pas, faut pas déconner, hein. c'est que quand ça les arrange ça. Par contre... Donc comme je disais, les deux autres cavaliers, tu as Darion, bah, Bolvar pour le coup ne l'a pas euh, damné, au contraire il partage un destin un peu commun, donc Darion peut comprendre un petit peu euh, Bolvar, donc s'il y a bien un des quatre cavaliers qui peut servir Bolvar même s'il n'est plus roi Lich, pour moi c'est Darion Mogren. et euh, sachant que Darion aura un rôle important en plus dans l'extension, enfin un rôle important attention, il va avoir des, des choses à faire dans l'extension sans plus de spoilers, mais il va avoir des choses à faire dans l'extension, et euh, c'est un rôle mineur, hein, bien sûr, mais il y aura quand même des trucs, contrairement à ces deux autres là, pour le moment on s'en fout, genre vraiment. Et euh, vous avez Thorastrolbane, Thorastrolbane qui était quand même le roi de Stromgarde, un des rois euh, des sept royaumes euh, de l'Alliance. Et euh, au final, on sait que maintenant Danat est de retour, on sait qu'il y a l'arc de Stromgarde et le front de garde d'Arati qui a été gagné par l'Alliance. On sait que Thuralion est de retour et le commandant de l'Alliance au pré-patch. On sait également. Que Gen donc Gen Geng Griset qui était aussi un des rois, bah, il connaît Thoras, c'est peut-être l'occasion de les ramener. Il y a Caliamenetil qui revient, il y a Lonsus Faol qui est de retour, c'est des personnages de Warcraft 2, peut-être qu'un Thoras serait plus légitime. Et sachant que Bolvar, bon, il, il devait le connaître, Bolvar devait être un petit fantassin à ce moment-là, un, un sous-off, un sous mais ou un petit officier, mais ils peuvent avoir un petit lien, je veux dire, on peut plus comprendre que Thoras lui pardonne que ces deux-là, en fait. Mais bon, ça, ça ces choix-là, j'espère qu'il y aura des explications, mais il y a très forte chance qu'il n'y en ait aucune. Donc bon, ça c'est vraiment un souci, encore une fois, bah, c'était Légion qui nous montrait aussi que Darion... Enfin, c'était Bolvar, hein, le, le responsable de, de la condition de mort-vivante, ces deux-là, hein, quand même, faut pas l'oublier. Un autre point, euh, bien sûr, donc j'en ai parlé de Darion et, et de Thoras, donc les représentants hein, et sont pour le moment, C'est ne sait toujours pas où il est en plus, euh, c'est un peu dommage, en tant que représentant de l'Alliance, ça aurait été vraiment excellent. Autre point, est-ce que vous avez fait attention à la, à la voix le doublage, c'est très drôle. Alors petit point d'ailleurs, sur, j'ai parlé de l'apparence de White Man, l'apparence de Nasgrim. En plus, on pourrait dire, ouais mais mal gars il a changé, etc. Regardez sa cape, c'est pas le même modèle qu'elle est jouée en plus. Sa cape, c'est, si je dis pas de bêtises, du, c'est d'une cape Corcron euh, du siège d'or Grimard justement, avec les chaînes. Ou un truc Warlord of Draenor. Mais ça c'est le clan Warsong, hein. c'est le symbole du clan Warsong. Donc euh, bon, encore une fois en tant que fidèle de Garrosh. On te le rappelle quand même quoi. Et alors la voix, la voix de Bolvar, écoutez bien. Je savais qu'elle viendrait un jour. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça Cette petite voix Je vous la remets deux secondes. Ça vous rappelle pas une voix, ça Moi, ça me rappelle quelque Je chose. Qu viendrait un jour. Cette, Cette intonation. Viendrait un jour. Ça me rappelle un autre Marcus Jonathan qui a pris 22 minutes de CGI. Ah oh Mais oui C'est vrai, le doubleur d'Artas, C'est le doubleur de Sorfang, de Varok Sorcro. Et du coup, eh bien c'est lui qui double roi Lich, et là il n'est plus roi Lich et il double Bolvar. Et là vous allez me dire, bon bah c'est normal, pas de problème. Il y a un petit problème. Si vous avez joué à la bêta ou que vous avez regardé des streams de la bêta, eh bien ils ont ramené son ancien doubleur, c'était celui qui doublait les humains alors random euh, à Vanilla, c'est le doubleur random des humains de Vanilla, qui double Uther, qui double Keltas, c'est le grand doubleur de Keltas, et il double, comme il avait doublé Bolvar sur la cinématique euh, du portail du Kourou, et eh bien il redouble Bolvar en jeu à Shadowlands. Alors là c'est le doubleur de Surfang. Petite erreur, mais c'est quand même un petit peu marrant. En tout cas, ça annonce le teaser. Préparez-vous à 22 minutes de CGI de Bolvar Fort Dragon. Cette légende au dragon doré, bien sûr, pour Shadowlands. On a... Je vous laisse, bien sûr, aller voir la vidéo sur Bolvar. Euh, en l'occurrence, on a... Petit point également euh, concernant, euh, concernant ce qu'elle dit. Il dit justement qu'elle était prête de fin. Qu'elle voulait ce pouvoir. Il savait qu'elle viendrait un jour. Donc là on va parler plus, plus important au niveau du fond, elle voudrait ce pouvoir pour elle-même. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait directement écho à la cinématique d'intro de Shadowlands où en mode, en fait, beaucoup de gens ont été étonnés que Bolvar laisse passer Sylvanas. Et on se disait, bah, pourquoi il ne l'arrête pas instantanément Bah Bolvar lui ne sait pas ce que compte faire Sylvanas. Et il s'attendait à ce que Sylvanas essaye de prendre la couronne de roi Lich pour devenir une reine Lich ou quoi que ce soit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que j'avais évoqué déjà sur la vidéo d'intro, moi ça me choque pas, ça me choque pas parce que déjà, euh, si vous avez fait Légion, si vous avez fait BFA, Bolvar il... il... <rire> Il accueille souvent des, des personnes en fait, il y a souvent des, il y a souvent en fait des personnes qui viennent euh, à Icecrown pour demander conseil au Roi Lich ou en tout cas avoir euh, son son de cloche je dirais. Donc peut-être qu'il s'attendait à ce que Sylvanas fasse pareil et du coup là on, on comprend bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Sylvanas ait de telles ambitions et de tels projets. On refait écho bien sûr au petit flashback avec la cinématique et là on va attaquer sur autre chose donc. Finalement elle va s'en prendre à tout le monde blablabla, blablabla Point très important, ça sera probablement ma dernière vidéo sur BFA euh, Je vais parler de la fin du front de guerre Et euh, ça, peut-être que certains ne le savent pas Ils peuvent se dire c'est Teldrassil Non non, c'est le Mont Ijal C'est le Mont Ijal, donc c'est Nordrassil Nordrassil qui est tout simplement le premier arbre au monde d'Azeroth Et pour ceux qui ne le sauraient pas eh C'est la première capitale des Elfes de la Nuit Les Elfes de la Nuit, hein, Teldrassil d'Arnassus Ça existe que depuis même pas 10 ans en fait Dans l'univers de, de Warcraft donc c'est nouveau, la capitale historique des elfes de la Nuit, c'est ici, c'est le Mont Ijal, c'est Warcraft 3, blablabla, bla bla c'est le Mont Ijal et l'Arbre Monde. Donc le Mont Ijal qui redevient la capitale à partir de la 8.3 de BFA euh, suite, à la destruction, suite à la victoire de l'Alliance à Darkshore, les elfes de la Nuit n'ont plus Teldrassil, donc ils sont obligés de récupérer leur ancienne capitale, donc ils vont au Mont Ijal. C'est également dit euh, dans euh, l'Armée euh, des Ombres, à savoir euh, Shadow Rising, le bouquin qui servira entre BFA et Shadowlands. Pour le coup, ce bouquin, contrairement à Crime de Guerre, Before the Storm et les livres d'avant Cataclysme, il n'est pas du tout obligatoire pour comprendre Shadowlands, c'est un plus, mais il rappelle également ce qui a été dit dans BFA la 8.3, à savoir que les Ailes de la Nuit ont repris comme capitale le Mont Ijal. Voilà, c'était un petit point important. Enfin, important, soit pas si important que ça, mais c'est important pour comprendre voilà, où sont les Ailes de la Nuit. On voit Chandris, que j'adore, et Tyrande, que j'adore également. Euh, en premier plan, et là c'est assez intéressant Puisqu'on va écouter aussi ce que dit Bolvar Bolvar précise, et là on est assez imagé C'est plutôt euh, qualitatif à ce niveau là C'est que Bolvar commence à faire des phrases à rallonge Pour expliquer, voilà, elle veut terminer ce qu'elle a commencé C'est pas, pas par hasard qu'on nous montre les ailes de la nuit C'est Eldrassil, c'est le fait qu'elle ait tué des milliers Des milliers, euh, voire des millions d'innocents bon, Peut-être pas millions, mais euh, des milliers oura, remarque, Des milliers d'innocents, des centaines de milliers d'innocents euh, avec le, la, la guerre des épines du début de BFA et la destruction de Teldrassil donc elle veut terminer ce qu'elle a commencé, on voit directement en plus en lien Tyrande qui je le rappelle a fait son euh, rituel de la guerre de la nuit que vous voyez aux yeux noirs pour pouvoir se venger de, de Sylvanas, pouvoir venger les Elfes de la nuit quelque chose de très important quelque chose de très important que j'ai vu sur, le deuxième, sur mon deuxième visionnage je l'ai remarqué euh, vous savez Tyrande a toujours Là c'est la, enfin, la boîte de Warcraft 3, euh, les ailes de la nuit, euh, à l'époque elle, elle avait les cheveux bleus bien sûr, mais on, elle avait toujours ces marques, cette marque là, très connue. Sauf que c'était un tatouage plutôt blanc en fait, plutôt blanc ou euh, bleu, enfin c'est pas quelque chose comme ça. Or là, on sent que, la, et même ABFA elle avait pas forcément ce même modèle là, on sent qu'en fait il y a un stigmate, une espèce de, de, de peau écailleuse pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien aussi, c'est un arc qui va encore avoir de l'importance bien sûr à Shadowlands, je ne spoilerai pas, mais ça a un arc qui montre qu'il se passe quelque chose au sein même de Tyrande. Euh, à côté de ça, euh, Chandris aussi a un rôle, les deux on va avoir un rôle à Shadowlands. Chandris bien sûr plus mineur que euh, Tyrande, mais Tyrande aura un rôle assez important mine de rien dans Shadowlands. Donc encore une fois on nous montre les grands protagonistes, on nous montre les grands protagonistes de l'extension. Sauf bien sûr Whiteman et. et... Et Nazgrim qui sont là pour pas grand chose. Et encore une fois c'est dommage de ne pas avoir mis Darion et Thoras. Là on nous parle. Et brisé. Alors ce qui est intéressant c'est que là c'est brisé ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Ça va changer euh, de personne, de personnage. Il parle de briser, ce qui est assez intéressant puisque Jaina à Battle for Azeroth nous montre Boralus, Cultiras... Et on nous montre Jaina et Taelia. Alors déjà, bien sûr, Taelia, c'est, je le rappelle, la fille de euh, Bolvar. Allez voir la vidéo sur Taelia Bolvar et Kalia Menethil euh, pour la théorie. Il y a des choses, très, il y a des choses vraies et des, la théorie donc, du conditionnel. Mais euh, c'est important puisque Taelia, eh bien, c'est la fille de Bolvar et elle sait pas que son père est mort. Enfin, elle sait pas. Elle pense que son père est mort. et Elle ne sait pas qu'il est le roi liche. Enfin, qu'il était le roi liche du coup. Donc, on va avoir aussi, ça va avoir son, son bien sûr, sa petite importance, à Shadowlands. Et du coup, eh bien brisé, ça fait écho à Jaina aussi, et puis même la fille, on pourrait imaginer aussi la fille, mais surtout Jaina, parce que Jaina à BFA, elle a eu son propre arc, où voilà, elle s'est remise énormément en question, j'avais dit que je ferais une vidéo, donc je compte aussi en faire une sur Jaina par rapport à BFA, mais c'est pas fini. <rire> mais du coup, Jaina, elle a été totalement brisée dans euh, BFA avec son arc concernant sa mère, son père, le deuil de d'Arthas, tout ça, tout ça. Et ça, ce qui lui a permis, euh, notamment, de pardonner à Thrall et à la Horde et de devenir ce qu'elle devient. Enfin, ce qu'elle est, re est redevenue un petit peu comme elle était à War 3, mais en version plus mature. Donc c'est assez intéressant de parler de briser en nous montrant Jaina, puisqu'elle a été véritablement brisée. Et en plus, elle a vu un aperçu des terres d'ombre à BFA, avec Drozvar et tout ce qui est lié euh, à Gorakthul. Et là, du coup... Tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin, on nous montre euh, les euh, Thunderbluff, on nous montre Thunderbluff, donc Mulgore, les Tauren, avec bien entendu Bane, Bluetooth, Bane, euh, Sabot de Sang et Myla, du coup au rock. On nous montre les deux. Et ce qui est assez intéressant, puisque Bane est clairement celui qui dans la horde c'est le plus euh, mis euh, contre Sylvanas avec Sorfang, mais c'est surtout Bane à la base. Et ce qui est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que Bane eh bien, aura, euh, on, on va y revenir juste après, mais lui aussi, eh bien, il devrait avoir un rôle assez important à Shadowlands. Et Myla pour le coup, c'est un rôle mineur, mais elle, elle va devenir l'un des chefs du conseil de guerre de la Horde, à savoir le corps dirigeant de la Horde, en l'absence de pas mal de monde, mais du coup, elle fera partie, et notamment, bah, elle sera liée dans les quêtes de, du pré-patch pour la Horde, donc à Orgrimmar. Et en plus, bah, ne l'oublions pas, ça fait un petit peu écho, et d'ailleurs, la visibilité est à peu près la même à la cinématique, où il disait que Bane avait été libéré des griffes de Sylvanas, et que du coup, ils avaient dit que Sylvanas se vengerait, il aurait, dû avoir un Il aurait dû avoir un front de guerre dessus à Mulgore, hein. finalement ça n'a pas eu lieu, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'on revoit le même arc de cinématique, pour, comme si ça répondait à la cinématique de Thrall et de Jaina, je mettrai dans la description. Ensuite, ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth, l'unité évidemment on nous montre Thrall hors Grimmar, euh, Thrall, celui qui s'est battu pour l'unité d'Azeroth en permanence, que ce soit à War 3, ou WoW, etc. On nous montre Agra, qui aussi aura un rôle euh, mineur, comme un petit peu Myla, au sein du conseil de guerre de la Horde pour les événements du pré-patch. Mais bon, ne sont, sont pas un gros rôle, mais elles auront un rôle quand même. Et Thrall, bah, lui aussi, hein, on, va, on va y revenir juste après. Donc ce qui est important, c'est que euh, la cinématique... Je, gardez ça à l'esprit, je vais y revenir juste après. Mais on nous montre ensuite Anduin et Greymane. Bon, pour le coup, Anduin et Gengri-State, Gengremaine... Bon, main, c'est probablement celui qui déteste le plus Sylvanas de tous, hein, parce qu'il a énormément de choses à lui faire euh, reprocher. Je, ferai, je referai une vidéo d'ailleurs sur la cinématique de Légion qui est très importante pour Shadowlands, mais... Gremen il n'est pas content évidemment. Alors ce qui est intéressant c'est bien sûr ils sont sur la tombe de Varian et c'est pas pour rien que je dis que je vais refaire un truc sur la vidéo de Légion. C'est parce que eh bien, Shadowlands répond à beaucoup d'intrigues bien sûr de BFA mais énormément d'intrigues de Légion. Or, ça fait longtemps, c'est 2016, beaucoup de gens ont oublié certaines choses de Légion qui sont pourtant très importantes notamment bien sûr la mort de Varian. Qui à l'époque, notamment Greymane, eh bien avait imputé ça à Sylvanas. Et je rappelle, mais c'est au début de Sylvanas que le flux des âmes a été modifié. Comme j'en avais parlé dans les autres cinématiques sur Shadowlands. Donc on nous refait écho au début de Légion. Et notamment aux agissements de Sylvanas début Légion. Et donc à Tornheim avec Greymane. Donc c'est assez intéressant de nous remettre la petite, le petit son. Même si c'est pour le fan service aussi. Du petit son de Varian pour nous rappeler un petit peu les enjeux qu'il y a eu. Et ce qu'il pourrait y avoir à Shadowlands. Anduin bien sûr qui est toujours... Toujours un petit peu tristouné bien entendu, il est sur la tombe de son père qu'il aimait énormément donc c'est logique. Et là arrivent les entreliges, ces espèces de Kyrian euh, de Kyrian de l'antre qui arrivent sur un coup de tonnerre et qui arrivent très vite et qui enlèvent Anduin. Je dé... Je... alors évidemment on pourrait rigoler du fait que Anduin c'est toujours lui qui se fait enlever. Hein. Avec Onyxia il s'était fait enlever, Amop il s'est fait enlever, il s'est fait enlever partout. Mais le truc c'est que moi personnellement la forme je m'en fiche un peu, ils arrivent par surprise, ils utilisent leurs espèces de, de chaînes d'ombre. Les chaînes non dans tout ce qui est Warcraft 3, etc. Souvent ça silence, ça avait un effet de silence. Alors c'est du gameplay, donc on ne va pas le tenir, mais c'est surtout l'effet de surprise, personne s'y attend, donc la réaction est, est lente. Ils auraient peut-être pu un peu mieux faire la forme pour montrer qu'il euh, essaye d'utiliser la lumière et finalement les chaînes vont le bloquer, ce qui aurait fait écho au silence. Et euh, par exemple que Grémaine se transforme et essaye de faire quelque chose mais n'y arrive pas. Évidemment ils auraient pu mettre un peu plus la forme. Mais globalement, attaque surprise, ici attendez pas, ils se font enlever. On va pas crier à l'incohérence. Oh là là, Greymane qui est très fort, ils auraient dû combattre. Quand tu es sous l'effet de surprise, il y a plein de choses qui peuvent te Enfin, Quand l'effet de surprise est là, bah, on, on ne réagit pas forcément toujours de la même manière. Par contre, moi j'adore. Évidemment, ça, c'est le moment où je rigole énormément. Sylvana <rire> Moi j'adore j'adore ce personnage. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Greymane et autres. Mais Sylvana, c'est vraiment celui qui, sur la liste d'attente contre Sylvana, c'est numéro 1. Il a tellement, tellement perdu à cause de Sylvanas, il lui en veut tellement, mais j'en reparlerai dans, dans une autre vidéo, je l'ai dit. En tout cas, ça m'a fait rire, parce que j'adore Greymane, et quand il dit ça, quand il gueule comme ça, Sylvana « Sylvanas Toute ma vie, putain !» <rire> genre, Je l'imagine en Benoît Père, là. Euh, donc, juste pour conclure sa venue annoncera notre fin, donc là c'est random, c'est random phrase qui annonce un grand méchant qui arrive en début d'extension et qu'on va évidemment défoncer en fin d'extension c'est le teaser classique, ça fait 15 ans de World of Warcraft, vous avez l'habitude il n'y aura pas de problème, la fin de toute chose, il vient de nous tuer, oui oui oui on sait très bien qu'on les battra à la fin donc là dessus t'as beau, avec... beau nous faire un regard caméra en mode ah ça arrive, on sait comment ça va finir du coup par contre, quelque chose de très important, c'est que ces entreliges enlèvent Anduin, mais ils n'enlèvent pas qu'Anduin. On le verra bien sûr avec le pré et vous allez me dire, oh, spoiler, en vrai, bah, ouf, le pré il est déjà jouable, hein, donc vous pouvez y aller. Et euh, à Shadowlands, eh bien, on sait qu'il y a 4 personnes qui ont été enlevées, et c'est pas pour rien que ce plan nous le montre. Eh bien, Il y a Jaina qui a été enlevée, il y a Bane qui a été enlevé, il y a Thrall qui a été enlevé. Et il y a Anduin qui a, a été également enlevé. Donc on a quatre personnes qui ont été enlevées. On sait que Tyrande aussi, il y a eu une tentative pour l'enlever, mais elle a résisté. Probablement grâce à son pouvoir de guerre de la nuit. J'espère quand même qu'on aura plus de détails là-dessus. Mais c'est les deux seules qui ont réussi à survivre à l'enlèvement. Elfes de la nuit, hein, les meilleurs. Et, euh, et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que Bolvar l'avait potentiellement pressenti. Parce qu'il se disait qu'elle allait probablement cibler des personnes importante Dans la défense d'Azeroth. Ce qui est très drôle aussi c'est que Tyrande à l'heure actuelle, elle dit... Bolvar dit l'unité Tout ça tout ça, on sait que Greymane l'unité Pendant un moment il en avait rien à foutre On sait que euh, Thrall pendant un moment il s'est barré euh, Donc l'unité pas terrible non plus euh, Ben pour le coup lui l'unité il l'a toujours voulu Donc je vais rien dire, Jaina bah, Entre euh, Cataclysme et, euh, et BFA Elle avait un peu la haine contre la Horde Et euh, Tyrande c'est plutôt elle actuel... <rire> actuellement Qui est pas vraiment dans l'unité Donc c'est assez drôle de parler d'unité quand on nous montre 4 sur, enfin 3 sur 4 enfin 4 pardon, sur 5 personnes qui l'unité en avait un peu rien à foutre. Mais bon, c'est assez marrant. Euh, à ce niveau-là, ça reste tout à fait cohérent okay. et de soquer. Et donc, c'est bien, ces personnages-là vont être enlevés. Et pour le coup, par exemple, avec Jaina, et Talia, ça explique aussi pourquoi Talia va faire tant de choses pour essayer, de, dans le pré-patch et le début de Shadowlands, pour essayer eh bien, de délivrer son amiral suprême, hein, son, son dirigeant, qu'elle n'a pas pu sauver. Je ne sais pas si on aura plus de détails sur les enlèvements des autres personnages, mais il est fort à parier que voilà, Talia, elle a vu, elle a vu son, son chef se faire enlever devant ses yeux. Maela, elle a vu son, son Usbando se faire enlever, donc... C'est assez intéressant, pour, pour le coup c'est assez. je comprends un peu plus la logique et certaines phrases que Talia donne à Shadowland. Euh, mais du coup voilà pour ce qui est de cette cinématique, je la trouve très bonne au niveau des visuels et autres. L'intro in, bien sûr il y a énormément d'incohérences comme d'habitude liées au roi Lich et aux morts vivants, mais bon ça on est plus. Enfin, C'est du Wotelka, hein, donc pas de problème. Hein, on a l'habitude, ce qui est juste chiant c'est que Shadowlands aurait pu essayer de corriger ce genre de choses On verra s'il y aura des plus d'explications dans, les, dans, les, dans le pré-patch Et euh, début Shadowlands j'espère qu'il y aura des petites phrases, des petites interactions qui nous expliqueront euh, ces revirements de personnages Mais voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette analyse vous a plu. Euh, je mettrai, voilà, les vidéos citées, je les mettrai dans la description. Vraiment, euh, celle de Sylvanas et de Gengremain à Légion, je referai une vidéo dessus parce qu'elle est très importante pour Shadowlands. Et euh, voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite euh, d'agréables journées et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Lexus, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. J'espère pas avoir été trop long. Il y avait quand même des choses à dire, donc voilà, plein de bisous. N'oubliez pas le petit follow, ça fait toujours plaisir le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.